Oui, je veux payer une farine Je veux deux farines Deux hein. farines Vous avez galette. il n'y a pas galette. il y a un racine Oui, servez-moi Combien d'un Mettez deux Vous avez plus retard Je veux plus retard, tu aussi Il a non, non, euh, non, nous souk à Diabète, nous souk à souk. Non. Monsieur, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je Ah, je je là, je vous ai remis Je vous ai remis Je vous ai remis l'argent. Je vous ai Je vous ai remis l'argent. Je vous ai remis Je vous ai remis Je vous Je vous ai remis vous ai Je vous ai remis l'argent. Je vous ai remis Je vous ai remis Je vous ai Je vous ai remis l'argent. Je vous ai remis Madame oui madame, madame, madame, ah Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, soukwa, blah, blah, blah, blah, Oh, oh, oh. Je vous ai remis la liste. Je jamais ai Je Abis Qu'est-ce qu'il C'est pas ton Non C'est quoi ton Non, non, non Qu'est-ce qu'il tu mais j'ai payé chez Je lui ai remis l'argent là Je remis Il m'a pas remis Mais remis l'argent qu'il fait chaque fois Il m'a pas remis l'argent Ça fait combien Ça fait... Il alors Ça fait combien À peine eh, 200 francs. Chauffeur, Vous avez 200 ah, Oui. Oh. Envoyez. Non non non non non. non, non. non. non, non. non, non, non. C'est ce je, je à cause de vous c'est à cause de vous. Je ne veux plus, je ne veux plus. Il pas, je ne veux plus. Je ne veux pas manger les trucs non? Je peux pas Merci. Merci moi. Passe pas à l'aide. Je Merci. Mais tu as changé, Et Eh oui. oui. Sodo, Abyss Tu as changé, tu as beaucoup changé Bien changé, merci Toi, comment tu vas Tu vas bien Tu vas bien comme ça Non, on remercie, je vais au moins... Tu je... vas bien, comme ça habillé, comme un bien. vient Et on te tire dans les vents, c'est pas normal mon frère Qu'est-ce qui ne va pas Il n'y a plus de boulot. Hein Il n'y a plus de boulot. Tout a changé bon, non, Regarde comment tu es Et tout sent bon en plus nous n'allons pas discuter dans la rue. On est dans mon véhicule. Nous allons discuter là, chez moi. Tu veux rentrer où ici Oui, nous allons discuter de ça chez moi. Viens, viens. On va. Chez toi Oui. Je te dépose. Mais je rentre dans cette voiture. Il n'y a pas de souci, frère. Bien. Trudeau, mais mes pieds sont sales. Hein? Oublie ça, quel pied. Moi aussi, j'ai eu les pieds sales une fois. Je peux. peur. oublie. un vieil ami à moi entre t'es un ami pour rentre, je... L'argent. Mmh. L'argent, ah, sinon, j'ai laissé mes, mes chaussures dehors. Eh. Attendez, la, la vise, comment toi aussi? J'ai laissé mes chaussures dehors. Non, on va prendre tes chaussures. On prend mes chaussures. Ouais. Oh, okay. L'argent. viens, viens, entre. Oui. Oui, oui, Ça, c'est mon gars. Oui. Ça, c'est oui, les hein? Nous allons nous installer ici. Bien. Ah. Bien, viens. Bien sûr. Oui. Installe-toi là, installe-toi. là. d'or. Oui, toi ici. Vraiment, merci beaucoup. Tu es mon invité. Oui. Mais c'est quoi Tu as une femme c'est une C'est la bouffe qui voilà, ouais, est là. Chérie, tu es dans la, oui, ouais, merci euh, est la bouffe. Là. Abyss. Oui, j'avais un Oui, merci Abyss, voici une femme. Ah, madame. Euh... Ah, bonjour madame. Mais c'est comme si je vous, je vous connais quelque part. Hein. Oui. Pour vous, vous vous rappelez de moi, Mufle Midian Non, je t'ai jamais vu. Vous ne connaissez pas, mais vous oui et vous étiez avec une, avec une de vos copines là. Non je, crois pas. Eh ben, à main, je vois pas. Et bon mais y a là votre moi. Moi c'est vous c'est bien vous. Quoi? Mais y a des robes c'est moi abyss. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais j'étais à côté de vous. c'est Non Monsieur... je connais ta femme. <rire> mais, je vous connais. Monsieur vous vous trompez. Mais non c'est mais c'est vous je t'ai à côté de vous là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais madame c'est bien vous c'est ta femme. Moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte chérie c'est des gens d'amis ça moi j'aime pas ça hein. Moi à votre mari, ma malade. Mais Sodo, je ne mens pas. C'est quoi ça Tu as bréché, moi mais dis, tu n'es pas toi. J'aime pas ça. Mon mari, tu si sais c'est ça, tu vas ramener de la maison là-bas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu quitte ma maison. J'aime pas ça. Uh -huh. mais, sinon, je veux, oui. Chérie, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, chérie. Attends. Calme-toi. C'est pas. Calme-toi, chérie. Je me suis trompé. Mon oui. ami rendort. Il a dit de manger. Il a dit Il a de Il a de Non, boire. comment Tu es devenu impeccable. Non. Bon, Je suis Non, mais... non, non, non, non, non, Merci beaucoup, hein. merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai eu ce boulot. Vraiment, tu m'as... Vraiment merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. Tu te dis, pas moi, tu vas remercier. Remercions plutôt mon supérieur qui a accepté de te prendre dans l'entreprise, tu as compris. Pour le remercier, c'est mieux. Vraiment, remercie beaucoup. Je voulais vous dire, pas de quoi a pas de quoi. Thomas Zador, c'est ton ami. Ouais. c'est un ami comme il m'a dit. Et tu me fais confiance? Euh, non. Bien sûr. D'accord. Parce que je te, je te prends en témoin. Non, monsieur, tout ce qu'il fera dans l'entreprise, tout revient. Le il n'y a pas de tout ça. Il va gérer. Ça. Moi, j'ai pleinement confiance en lui et ah, ça là. va passer. D'accord. Monsieur, vous pouvez me faire confiance? Bon, allez, en attendant, je vais déposer le papier au secrétaire. Mais, mais, mais il fera tout ça là avant de venir demain? Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est réglé. Donc tu, tu déposes ça à la secrétaire? Oui, il dépose. Okay. Merci beaucoup. Je enfonce ensemble, ensemble et il vole depuis son enfance monsieur nous dormions aussi nous si pas évitant. oui il n'y a pas de problème au et pour son problème là c'est les femmes il achète pour les femmes il a construit deux maisons il a des voitures il a même chauffé même monsieur il n'est pas sur lieu. il n'est pas sur ce journal c'est un ami à moi mais je le méfie il n'est pas du tout sur lui monsieur il peut bien chercher votre femme est-ce qu'il vole Moi, je le connais depuis, depuis mon enfance. Est-ce que quoi me tolère Est-ce que vous me prenez quoi me tolère Il faut le libérer. Moi, oui. je suis d'accord. Oui. Pour... Oui, c'est ce que tu dis. Monsieur, moi, je vous parle. De... Tu sais de quoi je vous parle Bon, ok, c'est bien. C'est bien la main. Ah, Amis, mm -hmm. félicitations. Bienvenue au travail. Oui, merci. Oui. Toi, oui. Bienvenue au travail, mon frère. C'est fini avec la pauvreté. Tu as compris Merci, mm -hmm. toi, toi. merci oui. mon beau okay. frère. Ok, monsieur, je vais baquer à d'autres progrès. c'est toi, c'est toi. Assieds-toi yeah. Sodor, assieds-toi Ok. Sinon vous avez des usances à régler de l'autre côté. Hein? Assieds-toi monsieur, assieds-toi Sodor, vraiment, vraiment, je suis désolé. Désolé Vraiment oh. Je ne peux pas garder ce champ d'emploi dans mon entreprise. Qui, qui a quel problème Je ne comprends pas. S Heureusement hein? Tu m'as déçu quoi Hein? Quelle déception, je comprends pas Éternez-moi un peu Non monsieur Vous êtes viré Quoi Vous êtes viré, j'ai dit Mais monsieur, j'ai fait quoi Mais qu'est-ce qu'il est qu là il, Il vient de plaider pour toi. Il s'assoit Aby 229 frère. Oui, Aby 229. Bonjour Tata. Aby 229. Oui, c'est comment hein? Il y a longtemps, hein ah, Comment tu vas C'est ici tu es maintenant Oui, c'est ici. C'est moi qui gère la maison. Euh. Pourquoi le mot bon, c'est moi bon, maintenant Ah bon Oui. Moi je venais ici depuis un bon moment, je ne te voyais pas, je t'ai jamais vu ici. Non, ça va non Oui, sinon je suis venu avec ma femme. Avec Tata. Je vous Je vous ça. Je vous Mais c'est pas normal. Ni Et un homme comme toi, A une femme comme toi, ce que tu as à la maison et tu fais ce que tu fais là, C'est pas bien. Et si sont venus à s'asseoir et l'eau foutre. Moi, des le le non, on y doit se jamais. a Regarde ça là. C'est normal? Non, il y a Je ne peux pas faire ça, Je te dis la vérité parce qu'on est des amis. Eh Je Avec quoi? As-tu pensé à donner plat? C'est là, tu fais quoi avec ça là? Tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça là? C'est pas normal. Il faut réfléchir un peu ah, Ma chérie. Hein? Mais, peu de... Oui. mais... Bien, t'es bien, T'es tu T'es T'es. Merde. T'es Il va un peu Il a un peu Il y a du peu pas temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y de temps. Il y a un ah, oui. Difficilement je t'ai dit que j'ai viré. Je suis taf. Eh? Difficilement, bon, dit peu Je suis un Je a à comprendre Je à Je mais quoi, il y a misé petit. Tu, famille. Famille, où elle a eu le coup de chance, Famille, où elle a eu le coup de chance. Hein? Tu parles de, tu parles de qui d'abord? Tu parles de Zordon eh? là? Monsieur, je vous dis qu'il n'est pas sur le lieu. Zordon qui vient de chercher un boulot? Je vous dis, Non, tu as mal au coup de téléphone. Il est pas jaloux, il pas jaloux.